élève de deuxième bac aujourd'hui euh, dans cette activité nous allons euh, parler d'une technique qui s'appelle la d'abord on va définir c'est la, la stroboscopie, comme vous le savez c'est une technique qui permet de, de déterminer par exemple la vitesse de rotation d'un moteur une vitesse de rotation, une vitesse d'un mouvement qui est périodique à l'aide d'un stroboscope. Donc c'est une technique qui permet de déterminer euh, la période ou la fréquence ou bien les vitesses parce qu'elles sont reliées, que ces grandes sont reliées lorsqu'on connaît la période. On peut connaître la fréquence lorsqu'on connaît la fréquence on peut connaître la vitesse angulaire lorsqu'on connaît la vitesse angulaire grâce au rayon de, de la trajectoire on peut déterminer la vitesse curviline donc euh, c'est une technique qui permet de déterminer la fréquence de rotation ou bien la vitesse de rotation que ça soit angulaire ou, ou curviline donc euh, et, euh, grâce à, en utilisant un stroboscope. Un stroboscope, c'est une lampe qui s'allume et s'éteint euh, grâce à un circuit électronique qui est à l'intérieur qui permet de régler cette, la fréquence de, de, de, de, de, de, ces, de, de ces étincelles. Donc, entre deux étincelles, il y a une période qui s'appelle la période de stroboscope. Donc, il les réclame ici. Donc, is, là, nous avons un point qui, qui tourne. Donc, on, on ne le voit pas encore parce qu'on est dans une obscurité totale. Donc, on ne voit pas un, un point noir qui tourne euh, avec un, un mouvement circulaire, périodique, bien sûr. Donc, euh, on souhaite déterminer sa vitesse de rotation ou bien sa fréquence de rotation ou bien la période de, de, de sa rotation ou bien la vitesse angulaire. Donc oh, si on détermine l'un de ces quatre grandeurs, on peut déterminer toutes les autres grandeurs. Donc euh, on allume le stroboscope pour le voir. Donc il est là, il tourne. Donc, euh, le stroboscope s'allume ici. Euh, regardez, on peut régler cette fréquence de rotation. Donc toujours avant de commencer, euh, pour déterminer euh, cette vitesse de rotation de euh, cette vitesse de, Cette vitesse de rotation de, de ce point, ce point il tourne euh, dans ce sens-là, dans ce sens voilà, le sens positif, le et, sens et positif, avec une vitesse euh, qu'on ne connaît pas. Normalement, on, on peut la déterminer à partir de cette fréquence-là de rotation, mais. On va considérer dans cette activité que euh, cette fréquence ou bien cette période n'est pas connue on, on souhaite la déterminer donc ce point tourne on ne connaît pas la fréquence, sa fréquence de rotation ou bien sa période de rotation on ne les connaît pas on souhaite les déterminer grâce euh, au stroboscope donc pour utiliser le stroboscope donc, nous devons la première étape c'est d'utiliser la, la, la plus grande fréquence euh, les échelles de, <coughs> de fréquence du stroboscope donc on utilise une, une très grande fréquence puis on descend jusqu'à euh, voir euh, une immobilité apparente de, de, point qui, de ce point qui tourne donc euh, on, on peut déterminer euh, euh, cette technique peut être, peut être utilisée euh, par exemple euh, pour déterminer la vitesse de rotation d'un moteur électrique, euh, dont on ne connaît pas la vitesse de rotation. Par exemple, on n'a pas son étiquette, sa plaque signalétique. Donc on ne l'a pas, il est effacé ou bien ou il est disparu. Donc on souhaite déterminer sa vitesse de rotation. Donc on peut l'utiliser pour déterminer la vitesse de rotation d'un moteur électrique. Euh, ça c'est un, un exemple d'application. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, ça c'est la fréquence. Donc, euh, maintenant, on va faire descendre la fréquence du stroboscope jusqu'à voir ce point immobilier Donc. Euh, presque voilà normalement il n'est pas attention nous avons dépassé voilà donc lorsqu'on on, on, on, on le voit totalement immobile comme ça apparemment donc normalement il est il n'est il est, il pas il n'est pas immobile il est, il est en rotation mais mais grâce à cette lumière de stroboscope, euh, on, on, on, le dit, on, on le voit, euh, on voit un mouvement apparent qui, qui, qui est nul, c'est-à-dire que le point est immobile. Donc voilà, maintenant on peut, on peut exploiter euh, grâce à cette fréquence de stroboscope, euh, on peut exploiter cette fréquence-là pour déterminer n'importe quelle grandeur associée au mouvement de, de ce point donc exploitation. qu'est-ce que nous allons faire on va déterminer par exemple <coughs> la vitesse angulaire de, de rotation de, cette, de ce point et, et, et, et sa vitesse curviline donc premièrement la fréquence de rotation de ce point c'est quoi c'est cette fréquence de stroboscope donc c'est euh, en, en, en Hertz 126 Hertz parce que l'appareil immobile donc euh, la fréquence de rotation du point égale à exactement la fréquence euh, de, de stroboscope donc la fréquence de rotation c'est 126 Hz ou bien la période sa période de rotation c'est 1 sur 126 c'est à dire 0,0794 euh, secondes si on met 1 sur 1 divisé par 126 pour déterminer T0 donc euh, c'est la même chose donc maintenant grâce à cette période de rotation et cette fréquence de rotation de, de ce point, on peut déterminer la vitesse angulaire et la vitesse curbuline grâce aux relations suivantes donc la vitesse angulaire oméga comme vous le savez c'est quoi c'est l'angle de rotation divisé par euh, la, euh, la durée pendant la, euh, la durée nécessaire pour, pour balayer ce, ce, cet, cet angle. Donc, par exemple, on, si elle fait une, une, un tour, un seul tour, donc là, l'angle c'est 2p. Donc, on peut dire que c'est 2p divisé par t0. Parce que pendant t0, le point euh, fait un seul tour. Donc, euh, et l'angle balayé, c'est quoi C'est 2p. Donc, 2p sur t0. Donc on peut mettre euh, donc la relation pour déterminer oméga, c'est de p sur t0 ou bien aussi 1 sur t0 c'est quoi C'est n0, donc de p fois n0. Donc on peut écrire c'est quoi, c'est 2p sur ts, ou bien t0, parce qu'ils sont égaux, qui est égal à aussi de p fois ns, qui est égal à 2p euh, 6,28 et T0 ou bien TS, c'est 0,1. Si vous le calculez, vous, vous allez trouver euh, 782 radians par seconde. Donc ça, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. La vitesse curviligne en mètres par seconde, grâce au rayon de rotation, là, si nous, qui, qui met, par exemple, ce, dans un disque qui tourne, si on souhaite déterminer sa vitesse angulaire, Bien la vitesse, on, on met un point euh, qui, qui est éloigné au centre par une, une, une distance qu'on connaît, c'est le rayon de rotation de, de ce point-là. Donc le rayon, c'est ici, c'est 2,66. Donc on peut l'utiliser pour euh, déterminer la vitesse curviligne euh, en utilisant la vitesse angulaire. Donc la relation, c'est V égale à r. vous le savez c'est vitesse angulaire fois le rayon de, de, de, la, de la trajectoire circulaire donc et, qui est égal à aussi de P fois R sur TS qui est égal à aussi de P fois R fois NS tout simplement donc V égal à R fois omega égal de P fois NS fois R égal à aussi de P fois R sur TS si vous faites l'application numérique vous allez trouver mètres par seconde. Donc, euh, ça c'est euh, l'exploitation de, euh, de cette euh, technique. Donc, sur euh, les but c'est de trouver <coughs> vers la fin la vitesse angulaire ou bien la vitesse courbiline. Cette vitesse angulaire on peut l'exprimer également en tour par euh, par en tour par minute et pour l'exprimer en tour par minute ici on va on va mettre un sur ts et t ts en, en, en, en, en minute donc, on, on fait le, pour trouver pour la trouver <coughs> on, on exprime ts en minute et si et si on met 1 tout simplement parce que c'est un tour de p c'est un tour donc un tour il, il, on fait le TSC, on l'a exprimé en, en minutes pour trouver pour la l'invitation angulaire on par minute. Il s'écrit n. Donc ça c'est une, une autre information supplémentaire facultative seulement pour si vous êtes intéressé de savoir. Euh, si jamais vous, vous rencontrez une plaque signalétique d'un moteur électrique, vous allez trouver sa vitesse angulaire en tours par minute non pas en radians par seconde. Et c'est la même chose, on peut la convertir en radians par seconde ou bien faire l'inverse. Donc le radian par seconde pour, le, pour le, le, le convertir en tours par minute, qu'est-ce qu'on fait On divise par 2p. Et on multiplie par 60. Voilà. On dit, et donc on met et on divise par 2p. Par exemple, si je veux la vitesse euh, angulaire par minute, je divise cette valeur par 2p et je la multiplie par 60. Comme ça, je peux trouver la valeur de, de, de, de oméga qui, qui est sur notre grand N. C'est la vitesse... Euh, de rotation en tour par minute voilà ça c'est une euh, information supplémentaire donc euh, je vous remercie pour votre attention et jusqu'à une nouvelle euh, activité hum, euh, j'espère euh, euh, très bientôt